Hey, coucou tout le monde les Galaboyz, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez avoir un deck merveilleux et merveilleux, pourquoi Parce que c'est tout simplement le Négatus, alors c'est un deck qui est euh, merveilleux parce qu'à la fois c'est un deck G Galactus, vous adorez évidemment, je le sais les decks Galactus et en même temps c'est un deck négatif, alors ce n'est pas un deck fun, c'est un deck fort, c'est un deck qui est euh, top 10, top 15, euh, méta, qui a un très bon win rate et un très bon average cube. Et là vous allez me dire mais c'est pas possible, ça peut pas avoir un très bon win rate et un très bon average cube parce que soit c'est un deck négatif, soit c'est un deck Galactus... Ben C'est les deux, tout simplement. Euh, ce qui est magnifique avec ce deck, et moi j'adore ce deck, j'aime de plus en plus Galactus, je dois, je dois le reconnaître. En tout cas, les versions comme ça, un petit peu euh, plus rares, moins, euh, moins classiques et finalement qui fonctionnent extrêmement bien. Vous avez en même temps, donc logiquement, un euh, win rate assez bas c'est ce qui est euh, le cas avec les decks de manière, gé de manière générale pardon, négative. Parce que négatif vous apporte un win rate assez bas. Par contre, un, un win rate à un average cube assez haut. Vous voyez, donc en gros, vous allez gagner moins d'une game sur deux. Par contre, vous allez gagner beaucoup de cubes. Donc, on va dire que moi, j'ai tendance à dire que les decks négatifs c'est pour... Les gens qui ont un fort mental, c'est-à-dire qu'ils qui peuvent jouer, euh, je sais pas, 5-6 heures avec un win rate de 40%, mais finalement, ça nuit pas à leur expérience de jeu parce qu'ils gagnent des cubes. Euh, mais voilà, après, c'est pas évident. Parfois, tu as juste envie de gagner, tu n'as pas envie de juste prendre des cubes. Tu as envie de gagner des games, pas des cubes, vous voyez et en même temps, t'as Galactus qui est l'inverse, c'est un deck avec un gros win rate, Galactus en général, mais un average cube bas, c'est-à-dire que l'adversaire, il va abandonner à chaque fois, donc il va pas te donner beaucoup, par contre c'est stable. Et en fait, les deux, ça fonctionne hyper bien, c'est un deck qui a un, qui a un win rate meilleur que les decks négatifs et qui a un average cube meilleur que les decks galactus c'est tellement bien alors dans, euh, moi j'ai mis Iron Earth euh, c'est on va dire la douzième carte parce que dans d'autres listes il y avait d'autres il y avait euh, je sais même plus ce qu'il y avait à la place d'Iron Earth mais voilà vous vous pouvez un petit peu si vous le souhaitez en, enlever euh, Iron Earth pour une autre carte mais voilà je trouve qu'Iron Earth elle va super super super bien dans le deck on est sur donc une liste qui va jouer Psylocke Zabu pour essayer de jouer Mister Négatif T4 en même temps il y a du Wong il y a cette combo Wong Black Panther et euh, Zola on a que nul, évidemment évidemment Galactus. On a la Jane pour piocher les créatures à zéro. Iron Man, entre autres. On a la Mystique qui marche bien avec Wong, qui marche bien avec Iron Man. Et on a le petit Earth parce qu'on a quand même pas mal de Wong dans le deck. Alors là, c'est que du blabla, vous allez me dire. Maintenant, on veut voir, fichu si c'est si bien que ça, ton deck incroyable. Bah Vous allez voir, il est fou, ce deck. Vous allez voir. et <rire> Là, je vais faire zéro victoire et 10 défaites. Mais je l'ai beaucoup joué. Hein. Franchement, euh, pour... Pour un haters comme moi de, de Galactus, j'ai dû faire une cinquantaine de games avec et franchement j'ai été étonné. j'en ai parlé à Dan parce que lui il l'a mis dans la tier list, dans, il l'a mis dans les 10-15 meilleurs decks du jeu et je lui ai dit mais c'est incroyable parce que moi je l'ai joué en mode je l'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé ça fun et il m'a dit non mais c'est méga fort et en fait on a discuté et on est d'accord tous les deux que en vrai cette liste elle est elle est géniale, tu peux gagner un tournoi avec ce genre de choses, je pense vraiment que tu peux gagner un tournoi avec ce genre de choses alors euh, voilà faut avoir du courage, moi j'ai pas de courage, je prends des decks top méta, enfin qui sont... On va dire, jouer par d'autres. Donc euh, je me dis, bon, c'est populaire, ça devrait être fort. Mais en vrai, si vous êtes très courageux, vous jouez ça, bim. Bon bref, la main est horrible, évidemment. Euh, je vais snap quand j'ai euh, Zabu négative. En fait, on snap quand on a négative. Hein. Ça, c'est un peu classique des, des anciennes listes. Des listes négatives. Euh, la, la clé, c'est négative. Mais parfois, on va snap parce qu'on a Zabu, Wong, euh, Black Panther. Vous voyez, il y a quand même des combinaisons qui peuvent être sympas. Bon, là, j'ai vraiment la pire sortie du monde. Et en même temps, si l'adversaire ne fait rien... L'adversaire Il fait quand même rien là pour le moment. Oh, c'est pour ça. Euh... Juste... en fait, le bar est pas forcément bien pour nous. Bon, ça marche Black Panther là. En fait, le problème du bar, c'est que là, est-ce qu'il va Jane, vous croyez? Magic, Sky of Magic. Bon, Magic, ça fait un tour de plus. Ça, il s'y attend pas, ça. Ça, il s'y attend pas du tout. À genoux devant Galactus. Je vais pas snap parce que je suis pas ben, comme ça, mais... À genoux devant Galactus <rire> J'adore cette carte Allez, ça dégage, là. 5 nul qui est énorme. Ah non, mais j'ai perdu! Il n'y a plus de tour! C'est le dernier tour! J'aimerais tellement disparaître. J'aimerais tellement. Di Et je peux disparaître en vrai. Voilà, oh c'est mieux comme ça. Qui est con! J'ai oublié qu'il <rire> qu y avait le land. Oh, il y avait le land. En plus, j'ai changé de vêtements, vous voyez. Non, pas du tout. Ok, ah oh là là, ah oh là là, j'y pense, ah oh là là, c'était beau mais pas beau, j'aurais dû aller sur barre sinistre Comment ça marche sur barre sinistre, ça détruit, et après ça fait 2-2 oh, J'aurais dû aller sur barre sinistre, il allait... je gagnais sur Bar sinistre, il allait pas aller maintenant sur barre sinistre Donc j'allais sur barre sinistre, je détruisais tout, et j'avais 8 de beatdown, et lui il avait 0, c'était sûr oh. Fallait aller sur barre sinistre, j'ai joué trop vite, mais en même temps c'était tellement évident, mais c'était nul ah là là là là là là là là là là là. Ouais, c'était sûr qu'il allait laisser la place. Ah là là. Ah, c'est honteux. Je vais le faire maintenant, ça. Juste pour profiter un peu de l'île de mur. Est-ce qu'on a vraiment envie de Psylocke enfin, Ça mange pas de pain. Hein. En vrai, on peut Galactus sur euh, forme négative. Into, euh, ouais, franchement, into Knull. Là, encore une fois, il s'y attend pas. À genoux devant et Knull derrière. Je sais pas si ça fera gagner, mais... De toute façon, on n'a pas le choix, là. On peut pas jouer avec négative. Là, je pourrais snapper. Je pense que je dois snap quand je fais Galactus, mais... Encore enfin, une fois, je suis pas un Galaboy. Ouais, vous voyez, il me contre un peu avec son dino. Genoux devant Galactus. Est-ce que mon CNUL est si gros Quand même, hein Quand même, hein Franchement, quand même, hein Ah, ça c'est dur. Après, il vide deux cartes de sa main. Peut-être un Coulson derrière ou une connerie. Ouais, je pense que sur Galac Nul, on doit snap. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin. En fait, c'est ça le truc, c'est que euh, les, les premiers decks Galactus que j'avais créés... Pas si longtemps que ça, d'ailleurs, on pouvait le retrouver. C'est une version où je jouais que des T1 bizarres, genre Queen Jet, que des trucs qui n'ont rien à voir avec Galactus pour cacher entre guillemets mon gala. Et puis je jouais pas Wave et Electro parce que c'est trop évident. Je jouais Psylocke. Je jouais quand même Wave, mais je jouais Psylocke. Et en fait, tu faisais ça. Avais juste, à... En fait, quand tu joues Galactus, t'as juste à faire Psylocke, Galactus T5, et derrière Knull, euh, et en fait, tu gagnes presque tout le temps. Donc là si on a Psyloxabu on snap. Alors mis euh, voilà. M Mister on va pas forcément snap dès qu'on a Mister en main. Vous voyez parfois on a Mister en main mais dans la main on a déjà par exemple Knull et Iron Man. C'est quand même moins fort vous voyez. Mais euh, parfois on va quand même snap quand on a Mr. En main. Typiquement si dans la main on a que des trucs genre bah Jane, pas bah, Jane en vrai, typiquement Mister Jane, c'est un snap, vous voyez. Donc là on a une main qui est excellente. Faut juste pas que piocher trop de trucs à zéro, quoi. Ok. Il... Faut quand même faire gaffe par rapport à... au lieu. Hein. Avec le Galactus, le Black Panther, etc. Zola, Black Panther. Faut. Là, j'ai juste pas envie d'avoir un caillou, c'est tout. Mais euh... c'est pour ça que je mets pas Mister. Mais après, j'ai que deux points. Donc. Euh... Oh, vous croyez que... Je crois qu'il va me mettre à genoux avant. Mais c'est pas grave en vrai. Parce que... Enfin, ah, quoi que. Là, il faudrait qu'il pêche un Knull. Si c'est grave, s'il a... Euh... Il a Spider-Man. Iron Man mystique Franchement Iron Man mystique ça fait des points Je sais pas si ça va suffire mais là j'ai juste peur de prendre Spider-Man en fait et de plus pouvoir jouer Donc je me dis peut-être que j'aurai quand même assez On va voir combien ça fait 32, hein, franchement. 32, euh, on la joue, non Allez. perd hein, mais... Je perds souvent, mais là, j'ai pas envie de partir. Hein. J'ai mis 32, je pars pas. Hein. Il a pas enchantress, il peut pas me chang. Il lui faut death plus knull. Ouais, let's go, hein let's go, let's go. Hein. C'est beau, hein, franchement. Et vous faites... Et c'est ça qui est bien c'est qu'il y a triple plaisir il y a un deck qui est fort donc gros average cube un deck qui gagne parce que c'est différent un deck qui est fort un deck qui gagne hein, parce que encore une fois vous pouvez jouer négative passer à l'infini mais avoir 40% de win rate parce que les cubes vont être là euh, vous avez un deck qui gagne aussi en termes de win rate donc ça c'est bien et vous avez un deck qui fait que qui qui, qui rend chaque game unique quoi c'est une vraie c'est une vraie vraie merveille franchement c'est un de c'est peut-être mon deck préféré du moment C'est juste que c'est pas un deck que je joue beaucoup Parce qu'il y a beaucoup de tournois en ce moment Et je préfère tryharder les decks Iron Lad Mais en soi, euh, à chaque fois que je le joue, je me dis toujours Mais c'est trop fort C'est juste que j'ai pas le courage, c'est tout Donc là, snap négative hein. Voilà Même si en vrai, on a déjà beaucoup de cartes dans la main Donc on va pas réduire beaucoup de choses Mais genre réduire Mystique, enfin réduire Inverser Mystique Iron Man, c'est déjà énorme hein. Carnage J'ai fait une vidéo euh, La vidéo d'hier sur Iron Lad Alors je vais pas répéter ce que j'ai dit Parce que vous regardez Beaucoup de vidéos euh... Bah en fait euh, Ouais c'est ça et ça Donc ouais je vais pas répéter Ce que j'ai dit Sur euh, les decks méta etc mais il euh, y a plein plein de choses hyper intéressantes en termes de théorie. Et je vous invite à aller la regarder. Même si vous n'avez pas forcément Iron Lad. Si Iron... Attendez. Je crois qu'on va juste Knull ici. Non il faut Black Panther. Ça là. Voilà. Et ensuite Zola au mid. Oh, pas de Gala, oh, je... on peut Gala en vrai, on a que nul. Gala c'est bien aussi dans ce match-up. Hein. Mais en fait j'ai peur qu'il fasse wave là. En ah. bon, vrai on est pas mal. Hein. Iron Man euh, à gauche à droite ou, ou en vrai l'iron man à gauche ça me fait passer à 8 16 ouais bon c'était pas évident peut-être qu'il fallait faire un coup de zola hein. genre zola sur, zola sur iron Man, c'est pas mal hein. ou iron man à droite zola en essayant de choper iron man Bon, on était quand même pas mal hein. le, le négatif il fait peur hein. et donc oui sur euh, quel deck choisir pour monter par rapport justement à ces patchs qui sont réguliers maintenant tous les jeudis il y a des petits patchs donc euh, c'est dur de comprendre la méta même pour euh, moi joueur euh, on va dire pro entre guillemets hein, euh, c'est à dire euh, joueur qui fait beaucoup de contenu et qui joue tous les jours au jeu qui fait des tournois etc c'est vraiment pas évident de comprendre la méta et il y a plusieurs façons d'appréhender la méta j'en parle dans la vidéo sur Iron Lad enfin voilà je vous invite c'est vraiment une vidéo euh, même si vous n'aimez pas Iron Lad Ou vous n'avez pas la carte Et donc parfois vous dites Bah j'ai pas la carte Je vais pas regarder la vidéo, la vidéo Vraiment je vous invite à, à la regarder quand même Dans son entièreté Elle dure 40 minutes Et je pense que ça peut vraiment être un, un Et déjà vous pouvez comprendre Comment contrer Iron Lad Ça c'est bien Et je pense que ça peut vraiment être un, un énorme boost Ok Je pense que ça peut être un énorme boost pour Euh pour votre montée dans le, dans, dans le classement, pour gagner, etc. Enfin, voilà. Vidéo d'hier sur Iron Lad. Euh, ok. Après, il y a deux écoles. On peut... Pielog, Galactus. Euh, je sais d'expérience. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce deck-là, je l'ai beaucoup joué. Zabur, Oxlite, Dark Oak, Morales, Polarix, etc. C'est un deck que j'ai énormément joué. Je sais que ce deck-là a un match-up st st euh, stratosphérique. Catastrophique contre Galactus. Donc, je me dis, est-ce que dans ce match... Je vais pas plutôt jouer sur le côté Psylocke, Galactus, Knull plutôt que sur le côté euh, Mister Negative et je fais des petites synergies. D'autant que j'ai déjà ma Zola et mon Knull en main. Vous voyez Donc là, on va plutôt faire ça. Ah. J'ai l'impression qu'il sait. Oh waouh, c'est problématique là. Je vais quand même le faire, mais j'ai l'impression qu'il sait. Enfin, comment Pourquoi il Darko Je comprends pas. Pourquoi il Darko qu'à gauche alors qu'il y aura base des Avengers derrière Genre, il peut pas savoir sur Zabu. Non, sur Psylocke il peut pas non en plus. Bah enfin... enfin, là je pense qu'on a perdu. Hein. Je pense que là on a perdu. Ouais, c'était vraiment étrange, mais après ça fait partie du jeu aussi de se faire contrer de temps en temps comme cela. Mais en vrai, vous voyez, normalement le Dark. Enfin, en fait, il sait déjà qu'ici. Normalement c'est un deck où tu équilibres un peu les points Donc tu mets Dark Oak sur une autre ligne Il y a Black Bolt ici Il n'y a que s'il si se dit Mais il ne peut pas Parce qu'il ne voit pas encore ma Au moment où il fait son T4 Donc je vois vraiment pas comment Pour moi c'est une erreur Mais finalement une erreur Qui va le faire gagner ici hein. Ouais gg gg Ouais normalement vous voyez Notre Knul, il a 8 de plus Donc on a un Knul qui a 23 et lui il aura que 8 contre 2 Donc on fait 23 on passe à... En plus on n'a pas l'init Donc il ne peut pas nous contrer avec Chang ou autre Donc on passe à euh... Euh, 25 quoi. 25 contre 8 plus euh... Et lui il ne peut pas gagner Donc euh... très étrange Parce que même s'il fait genre Shuri Stature ça fait 14 14 et 8 ça fait 22 Donc nous on est à 23, lui il est à 22 vous voyez. Même 25 nous Ah enfin, bref euh ouais, là j'avoue que c'était très bizarre son play, mais finalement euh, ça le fait gagner. Étonnant. C'est dur de snapper avec Wong. Après, euh, oh, Storm. Normalement, s'il y a Storm, c'est qu'il n'y a pas des cosmos, des choses comme ça. Si je pioche Black Panther, je snap, je pense. Ouais, Mystique sur Wong. Et ouais, là, il faut top Black Panther. Hein. Sur top deck Black Panther, on a gagné. Hein. Ouais. Ok. Bon, c'est classique, hein, c'est un défaut avec Storm Nebula. c'est assez très standard très fort surtout mais bon il a vraiment zéro carte pour nous bloquer hein, donc euh, là sur black panther c'est instant win après on peut quand même euh... ouais mais ça ce sera naze hein. jane et on fait zola qui hop tor et mystique ça fait pas gagner hein. Il a pas snap Mais Non non hein. En fait je me dis si je pioche ça Est-ce qu'il y a pas un truc Mais ça reste Vraiment nul hein. Non Faut pas juste partir ici tranquillou. Hein. L'avantage c'est que Ce deck là Il a des snaps Comment dire Bon Ça c'est tous les decks Tous les decks Ils ont des snaps En général Les bons decks Ils ont des snaps précis C'est à dire que vous avez Soit une combinaison de cartes Pour snapper Soit une curve Soit vraiment une carte clé la carte clé, c'est négative. Sauf que, par exemple, pour parler de l'autre deck top meta, le deck Iron Lad, on va plutôt snapper quand on a zabou. Sauf que quand on a zabou, on n'a pas 100% de chance de gagner. C'est juste que quand on a zabou, on a toujours une très belle sortie avec les decks avec beaucoup de T4. Euh, N'importe quel deck, T4, hein. bref, les decks un peu tempo. Donc quand on a zabou, on est très bien, mais on n'est pas à 70 ou 80. On est peut-être à 55, 60, 65% de chance de gagner. Le fait est que ce deck-là, quand on a négative, genre T3, pour moi, on est vraiment pas loin des 80 à 85% de chances de gagner. Donc en fait, on a un snap qui est safe et en même temps qui nous met vraiment très bien. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est quand même assez confortable les decks comme ça. Dès qu'on snap, on va gagner pratiquement. Alors que normalement, dès qu'on snap, on va pas forcément gagner. Bon on sait ce qu'on va faire d'ailleurs Ah euh, Bah j'ai gagné là non Bah j'ai pas les l'init Par rapport à euh, Galactus C'est quoi Gala qui joue Moi en fait je m'en fous Bah Gala si jamais il a pas Gala c'est bon non J'ai peur de prendre un, un jeu Ah oh, non bah c'est bon Ok Il a snappé pourquoi Il avait une curve C'est On wong Black Panther. Est-ce qu'on fait juste Black Panther into un autre truc Je pense qu'on va juste Black Panther. Hein. Okay. Non, on va wong Black Panther, c'est plus safe. Là, il va rien jouer. C'est juste qu'il a l'init donc euh, mais je pense pas qu'il y ait Cosmo dans son deck. Ouais je pense que c'est quand même plus safe de juste faire ça. Jane. Ouais mais ça suffit pas. Ouais hein. on aurait pioché une, un vieux Psylocke. ça aurait été compliqué. Ok. Le fait de pas avoir snappé, on a pris 4 points. Alors euh, il a été un peu fou quand même. C'est hein. bon. Il a été un peu fou. Mais euh, ouais, le, franchement, ce deck, il est trop, trop bien. J'aime bien, moi, parce que... Bon, je ne suis pas fan de Galactus à la base, comme vous le savez. Mais euh, mais j'aime beaucoup euh, les decks négatifs. Et c'est vrai que le Zabu Psylocke négatif, c'est un truc que j'adore. Et euh, j'aime bien la Jane. Euh, c'est Un des premiers decks que j'ai construit, c'était négatif Jane. Et ça marchait vraiment pas mal. Hein. Et puis après, voilà, dans le... le le temps avançant, beaucoup de joueurs ont considéré que c'était juste fun, alors qu'en vrai c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment pas loin d'être méta, quoi. C'est vraiment, vraiment pas loin d'être méta. C'est juste que c'est des decks qui sont pas très populaires. Euh, ou alors qui sont vraiment considérés comme des decks fun. Donc on va pas faire des grosses sessions avec, on va pas essayer d'aller plus loin avec le deck. Ça pose un peu problème. Et en soi, euh, pour moi, c'est vraiment des trucs qui sont. En termes de win rate, de cube rate, c'est des decks qui sont top méta. C'est juste que c'est pas, trop... pas des decks méga populaires. Il reste que nul dans le deck, Gala. Ouais, je le fais. Je passe pas snap juste parce que j'ai mission négative. J'ai que 3 draws. Enfin, j'ai que 2 pioches. Euh, mes pioches, ça pourrait être des Psylocke. c'est pas bon. Par contre, il reste que nul, Gala. C'est bien, ouais. Dommage pour ma Jane, mais c'est pas la fin du monde. Nul. Pour les snap là. Trop tard mais. Je pense qu'il y a un snap à faire. Ouais, un... ça doit être un bot. Mais on s'en fout, on monte quand même le nombre de points qu'on peut faire. Donc là l'idée c'est de faire Knull. Knull il fonctionne avec euh... Euh... Zola. Parce qu'en fait je fais Knull. Et euh, Zola. Et euh... ça fait 10 et 10. Peut-être pas suffisant ouais. Que ça mange Knull et Wong. Ah non, c'est pas 10 et 10. Ça mange Knull et Wong. Donc ça... Bon, Knull, il passe à 10. Il passe à 12. Donc ça fait 12 et 12. C'est pas exceptionnel. Hein. Je vais le faire, mais je crois pas que ce soit exceptionnel. C'est ça, hein, ça fait 12. Hein. Bon, 12 et 12, normalement, là, ça fait quand même gagner. Il fait pas 12 et 12, mais... Ouais, parce que là, il est à 10. Et là, je mange Wong et donc, il passe à 12, les deux. C'est ça, ouais. Oh, c'est assez rigolo. Bon, là, on a vraiment fait la sortie du pauvre, mais... Attends, on est à 14. Ah oui, parce qu'il y a Wong. Il y, y a le Wong en plus qui rajoute ses points. Donc, ça fait... Ah, non, mais en vrai, c'est vachement bien. Voyez on a juste fait T4, Mister Négative. Et sur le T5, T6, on fait 14-14. C'est énorme. Ouais j'avais pas compté le Wong évidemment Moi j'ai compté que le Knull Mais il y a quand même les deux points du Wong Là on snap J'ai envie de vous dire quel que soit le lieu Quel que soit la main Il juste d'avoir un, une seule carte Qui coûte moins cher Genre une Zola Même un Black Panther dans l'absolu hein, Qui coûte 4 Qui passe 10 de puissance donc que le deck est fait autour au un... tour Début là un peu chiant Nebula sur New York. On va voir si Nebula c'est toujours aussi joué avec un peu la, la, la recrudescence des, des Venom, des, des, des Killmonger etc. Oh Storm, Storm ça peut être chiant. Dans l'absolu, j'aurais aimé faire Black Panther pour euh, essayer d'avoir Zola. Quoi. En vrai, si j'ai Zola. Euh... Le problème, c'est que si je fais Black Panther ici. Alors je fais juste là. Hein. Je me dis, j'aurai Zola. Hein. Et si j'ai pas Zola Tant pis pour moi. Si j'ai pas Zola. Si j'ai pas Zola, tant pis pour moi. Il a beaucoup quand même hein. Pas Zola. On va la faire maintenant je crois. Quoique il peut pas nous bloquer, on va la garder en mode surprise. Donc, je pense qu'on va Iron Man au mid. Ouais, ouais, euh... Ici, j'ai un play. Je suis Iron Man. Et en gros, on va faire Zola sur Black Panther et euh, Knull derrière. Ça nous fait gagner au mid, ça nous fait gagner à gauche, ça nous fait gagner à droite. Pas sûr à gauche. Le tunnel est 10. Donc pas à gauche. Mais bon, 42, 20. Ouais, sympa. Hein. Les, franchement, c'est trop trop cool. Hein. Les petites synergies et tout. Et c'est pas très compliqué à jouer. Hein. Ça a la facilité. Là, vous allez pas aimer cette phrase, mais... <rire> ça a la facilité d'un Galactus. Ça a la difficulté, la trickiness, le, la sexiness. <rire> d'un Mister Négative, Et ça a, la, ça a un peu la débilité d'un Galactus. C'est merveilleux Bar sinistre ouais. Je ne pas snap oh. bon, on va pas abandonner non plus hein. On n'a pas envie de Miser trop sur une game où on a juste Mister T4 avec déjà Cnul en main mais on n'a pas non plus envie d'abandonner On contrôle le pot Comme on dit au poker On contrôle la mise un peu tard, mon grand. Lockjaw, ok. Ça, c'est toujours très fort. Ok, Doki. Dommage. Là, euh, la Jane aurait été cool. Il reste Galactus et Zola. En vrai, Galactus, c'est très fort contre Lockjaw. Aussi, hein. surtout avec le knul en main hein. il peut mettre des énormes tons à droite faire gaffe ça peut être une version un peu new uh, new J'utilise quoi avec je dis des mots je sais même pas ce que ça veut dire ça peut être une version avec professeur X il y a des logjo avec X ah non c'est un logjotor ok waouh wow, bah, Galactus il va être monumental hein. Bon, normalement il peut pas nous poser problème. Peut-être s'il il joue Magneto. À part Magneto, il peut pas vraiment interagir avec nous. C'est juste un deck qui va mettre maximum de points. Normalement en termes de points, on gagne. Bon au mid ça va être dur. Hein. À genoux, à genoux, à genoux. En vrai on va booster d'abord nos cartes. Genre Iron Earth. Comme ça on booste à fond à droite et ensuite on a un Galactus de Fada, enfin on a un Knull de Fada. Enfin, un poil pervers ce que je fais mais c'est tellement bon il reste parce que forcément Thor, jane ça, son synergie elle est énorme la wasp qui revient ouais non faut pas qu'il est magnétonnant quoi que ouais là il a une super sortie un hein. t5 vous imaginez ce qu'il a en, en face sauf que nous on triche quoi sauf que nous on joue galactus quoi vous voyez ce que ça fait Essayez de vous mettre à la place de l'adversaire là Il a développé un super plan de jeu Il est excellent ça, Il doit snapper 100% Il a Lockjaw, machin Il a une sortie extra Il a la meilleure sortie de son deck Mais en fait il peut rien faire Parce que j'ai Galactus Et en plus c'est lui qui a l'init Donc il va jouer Il va se prendre ça Et là il va se dire Peut-être que Je suis devant Peut-être que Peut-être que Magneto suffira <rire> Peut-être que Magneto. En même temps, j'ai donné l'info avec mon Ironers. C'est vrai que j'étais pas obligé d'Ironers, C'était déjà tellement bien. Peut-être que Ironers donne l'info que j'ai Knull qu en main. C'est vrai. Après, je peux aussi faire ça même si j'ai pas Knull. En mode euh, si je top deck nul vous voyez. Donc logiquement, je peux faire ça même si j'ai pas Knull en main. J'espère que je vais pas passer une hein, Parce que passer une avec Galactus, ça va, quoi. C'est ah bon. Vous voyez Vous voyez les cubes, là Les cubes. Tu prends un sac et tu tu, tu, tu. tu. voles le cadeau des enfants, là. Tu T'es un Père Noël, mais tu, tu les récupères les cadeaux, là. T'es un anti-Père Noël. Hein. Bon, je fais une petite dernière. En vrai, ce serait drôle de passer une Mais j'ai pas envie de passer une avec Galactus. J'ai envie de passer une avec. Euh... Ouais un vrai gala, <rire> un truc bien sale quoi. De toute façon on n'a pas une très belle main. <rire> Normalement la dernière on est censé snap. Et si on snap, on passe infinie Bon, le problème, c'est que j'ai beaucoup de trucs à zéro dans la main déjà. Mais vous voyez, Earth il était quand même. Bon, là, on l'a pas trouvé. Oh, j'avoue. Okay. Il reste quoi bah, En vrai, sur Psylocke, euh, Psylocke, Galactus, Knull, c'est con, mais franchement, ça, c'est stupide. Hein. Psylocke, Galactus. Ah, c'est vraiment... vraiment free win, quoi. C'est free win sans jouer, quoi. Quelle honte. Quelle honte, monsieur Pujadas. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Il a eu quoi Il a eu Nebu là, waouh Intéressant. Ah, il voit mon.. Il voit mon play par contre. Ah Par contre, on va pas. On va pas, on va pas. Mais à gauche, parce que. A gauche, Galactus profite de des effets continus. Doublé. Oh, Polaris, let's go. J'ai pas touché à J'ai pas touché à Polaris, let's go. Je plais, Polaris, moi le visage. Tu moi <rire> C'est le Joker. Tu moi tu peux pas prendre un Galactus T5. Tu peux pas prendre Psylocke, Galactus, K nul et perdre. À droite. Oh non. Attends, c'était vachement risqué ce qu'il a fait. Ça aurait pu aller à l'extrême droite. Bah, en vrai, hein. Ça marche comment, Zola, Gala <rire> C'est drôle. En vrai, ça aurait pu aller... Euh... Non, mais sans blaguer. Si ça va là, j'ai gagné. C'est pas forcément à côté, hein. C'est déplacé aléatoire. Wow. Mais c'est vachement greedy. 50% de chance de perdre là. En vrai non, on est d'accord. Enfin, je sais pas. Ça me paraissait un poil greedy. Allez, j'en fais une dernière quand même. Il Ouais, un poil greedy son truc. pas de t1 malheureusement donc ça ça, déjà ça profite plus à l'adversaire que à moi oh, oh, oh, oh, oh, oh. quelle merveille cette main techniquement wong black panther zola ça fait gagner J'suis désolé hein, mais Oh, genou genoux devant Galactus. On peut le plaire. hein. Bah, Gala, vous croyez Ah. Bah, ça fait moins gagner, en vrai. Ah, ça fait. C'est chiant, le X, là. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Ouais, c'est très très chiant. Alors, il fallait Zola à 0 ou Knul à 0. Je faisais Zola Knull Knul. Faut gagner à gauche. Il hein. est plus au mid. C'est hein. Là, c'est vraiment, ouais. Et vous voyez, y a, en vrai, il y a plein de decks comme ça qui vont juste pas vraiment interagir avec vous. Et on reste sur le Wong, Black Panther, Zola qui est quand même une des combinaisons en termes de puissance des, les plus fortes du jeu, quoi. Donc euh, vraiment, il y a plein, plein de choses. J'espère que je vous ai donné envie de jouer ce deck. Voilà, si jamais vous avez l'habitude de jouer Galactus et que vous aimez bien ça, bah je, je pense que c'est un deck qui peut vous plaire. Et même si vous n'aimez pas Galactus comme moi, c'est un deck qui est très agréable. C'est un deck qui est, voilà, il vraiment toutes les cases et même en tournoi vous pouvez vous faire kiffer avec ça enfin voilà c'est un... le, le Negatus pour pour le coup il est euh, il est top méta euh, en termes de win rate en termes d'average cube et en termes de plaisir donc voilà merci à tous euh, n'hésitez pas à regarder vraiment la vidéo sur Iron Lad elle peut vraiment vous faire progresser euh, euh, sur la méta et puis je, voilà je vous je, je, je dis plein de petits trucs cool euh, voilà, que je veux pas répéter dans la vidéo parce que beaucoup d'entre vous regardez euh, toutes les vidéos, donc voilà. Euh, merci à tous, et, euh, et à très bientôt. Ciao tout le monde